Objectif de cette petite euh, démo, euh, montrer ce que c'est que euh, l'exécution d'un programme euh, dans une machine au niveau les plus bas, euh, niveau assembleur et un peu en dessous on pourrait aller encore au niveau plus bas, au niveau électronique ou au niveau booléen là c'est l'un des derniers niveaux où il y a encore des langages de programmation euh, assez propres qu'on peut montrer euh, la démonstration sera faite avec un logiciel qui était utilisé en licence d'informatique à l'Université de Grenoble jusqu'à récemment et encore de temps en temps. Donc, on part d'un petit programme écrit en assembleur. Le programme il fait simplement une lecture en mémoire d'une valeur euh, il appelle une sous-procédure, puis réécrit le résultat, euh, euh, la variable passer, à peine passer en paramètre hein, dans la procédure, mais en fait il y a convention de passage, c'est première le registre A qui est utilisé euh, en mémoire donc enregistrement en mémoire et puis à la fin on boucle euh, c'est une syntaxe euh, un peu euh, ad hoc hein, parce qu'en fait euh, la transformation de ce programme-là en, en assembleur euh, avec un programme d'assemblage, elle est faite en fait à la main Alors que fait le programme intermédiaire, euh, le sous-programme ben, En fait il fait des moins 2, moins 2, moins 2 jusqu'à arriver à un nombre négatif Donc ça c'est ce qui est fait ici et il part dans l'exemple de la valeur 3 donc il devrait arriver à la fin avec une valeur en mémoire égale à moins 1 donc euh, dans l'idéal, il y aurait un programme d'assemblage qui transforme ça en binaire pour donner un exécutable ou un programme transla, translatable. Enfin bon. Euh, dans le cas présent, c'est fait à la main. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Euh, si c'était fait de manière automatique. Bon là, ce pas en binaire, c'est plutôt en examen et c'est pas à peu près pareil. Donc le simulateur, c'est le suivant. Alors on donc là c'est euh, l'image d'une d'une machine avec. Là, on va retrouver notre programme. On va le retrouver aussi dans une petite figure à côté, ici, voilà. Où on a euh, donc notre programme qui est écrit là. Et puis euh, là, en binaire, là en hexa, ça c'est ce qu'on avait tapé nous. Euh, en fait, pour lui donner. Ça, c'est des commentaires qu'il ne dit pas vraiment à ce moment-là. Et puis des adresses, si ça peut être intéressant à un moment donné. Euh, aussi euh, va être utilisé dans euh, cette euh, cette, ce simulateur de processeur euh, un pseudo-langage de description de la microprogrammation qui relie les différents euh, bus UAL mémoire entre elles donc euh, je vais pas l'expliciter trop mais je vais quand même le montrer donc c'est ici euh, on part avec une machine euh, qui est à à peu près n'importe quoi en, en mémoire alors en mémoire je veux dire euh, la mémoire vive ça on la fixe on va la fixer avec notre programme donc c'est notre programme de test euh, et par contre avec comme micro programme pour euh, donc avoir le, euh, le programme qui analyse le, le code assembleur et l'exécute euh, quelque chose que donc euh, qui est déjà donné euh, qui se trouve dans la figure en bas voilà, dans la fenêtre en bas donc on part avec n'importe quoi dans les registres par contre. Euh, on imagine qu'on allume la machine et qu'on va réaliser euh, l'exécution du microprogramme. Donc euh, ça se passe donc top d'horloge par top d'horloge. Donc premier top d'horloge. Donc on va on voit en dessous un petit peu avec quelques explications euh, ce que ça fait. Euh, donc ça commence par initialiser en fait un certain nombre de registres. Donc le registre PC qui était avant à n'importe quelle valeur. Euh, mis à zéro la seule chose qui euh, quand on fait le reset quand on redémarre la machine qui n'est pas euh, euh, aléatoire c'est la partie du microprogramme micro programme à laquelle on commence et ça commence toujours par donc les initialisations donc mon programme il est là donc on peut donc les initialisations est en fait les premières choses à faire en fait c'est de récupérer à l'adresse PC égale 0 la première instruction de mon programme à exécuter c'est à dire le load A var in donc c'est ce qui est fait ici par des donc alors au niveau du dessin on voit des choses c'est à dire qu'on voit que PC euh, la valeur 0 passe par là et remonte euh, pardon elle remonte par là c'est pas ça le plus important elle passe par là sur ce bus A vert et entre temps euh, pendant le bus B aussi, c'est 0 qui passe sur le bus A. PC passe sur le euh, qui vaut aussi 0 passe sur le bus B qui est aussi relié à MA, MA et MB sont deux registres qui font le lien entre le microprocesseur, à la partie centrale et la partie mémoire vive où il y aura le programme à exécuter en assembleur. Donc, et il y a un fil ici qui est en, en violet qui dit, donc c'est, euh, qui dit, bon, bah, on veut lire ce qui se passe sur le bus B au moment donné, donc c'est le PC qu'on est en train de faire circuler, un hein. PC, il, il fait, il arrive ici, il, on lui ajoute la valeur 0, ce qui n'est pas très importante, et puis on le remet dans le banc de registre, donc il ne va pas changer, il va vers 0, égal 0, plus 0, et ça donne, à part la tête à Toto, donc 0, donc euh, 0. Et entre temps, donc quand on aura exécuté ce top d'horloge là, on aura dans ce registre intermédiaire entre, j'ai dit, la mémoire vive et le microprocesseur, la valeur 0 qui aura été enregistrée. Donc je le fais et c'est ce qui se passe. Donc du coup ce registre là indique une adresse dans un la mémoire vive euh, qui est sollicitée. Euh, elle peut être sollicitée en écriture ou en lecture, là c'est plutôt en lecture. Alors... Euh, après, deux tops d'horloge, ça c'est pour simuler. Pourquoi deux C'est pour simuler euh, le fait que c'est un peu plus long euh, l'accès à la mémoire. Euh, on lit, et donc, euh, j'ai fait qu'un seul top, donc c'est pas encore valide. On lit une valeur et elle arrive sur le registre MB. Donc, euh, on lit ce qui est l'adresse 0, donc on devrait lire la valeur 57 au deuxième top d'horloge. C'est effectivement ce qui est arrivé sur MB. Donc ensuite on, on va stocker cette euh, euh, valeur 57 qui était donc la, le code binaire de l'instruction dans un registre spécifique pour enregistrer les, les instructions hier. Voilà 57. Euh, et puis on va commencer à décoder un petit peu ce que vaut hier. C'est-à-dire qu'on sait que c'est 57 quelque part dans la machine, mais on ne sait pas si c'est une instruction d'addition, de, de chargement, de, de saut. Donc, euh, ça se passe en plusieurs temps. Euh, euh, le premier temps qui est déjà passé, c'était de vérifier si par hasard, donc les, les codes des instructions euh, sont sur 8 bits. Et le 8e bit, euh, enfin, si on compte à partir de 0, c'est le bit numéro 7. Euh, donc, ça serait, euh, donc, 57, ça serait à partir de 8 quelque chose euh, on a des instructions de saut donc euh, comme c'est pas un, donc il n'y a pas il a pas eu une instruction de saut on est qu'on a continué après euh, un déroutement possible vers les sauts à d'autres instructions toutes les autres instructions euh, sont des instructions où en plus de du code d'instruction on a souvent un, on a un paramètre donc c'est euh, l'adresse où on va charger les choses l'adresse où on va sauter euh, donc du coup on peut euh, de manière euh, euh, euh, en avance euh, dire déjà un petit peu la prochaine euh, à, information donc euh, entre temps on a fait pc égale pc plus 1 je me rappelle plus où mais bon on a dû le faire donc euh, on pointera du coup vers l'adresse 1 dès qu'on aura mis pc dans qui égale PC plus 1, égale à 1 dans ma voilà donc on pointe vers l'adresse de la du paramètre varin l'adresse varin qui nous intéresse dans l'instruction et euh, donc l'adresse 10, l'adresse 10 c'est ici, varine qui vaut 3, donc on retrouve la valeur 3, au bout de deux lectures, le 3 va arriver dans, euh, dans MB, en tout cas j'aurais ah bah ben non excusez-moi, je vais un peu trop vite, euh, ce qu'on lit c'est ce qui est à l'adresse 1, et à l'adresse 1, c'est l'adresse 10 qui sera l'adresse de la valeur 3 mais pour l'instant, on ne va pas si vite que ça, on ne va pas directement en 3 on va simplement récupérer l'adresse 10 on récupérera tout à l'heure, si tout se passe bien, euh, la valeur 3 donc on n'a récupéré que le 10 ici et on continue, donc on va essayer de décrypter donc, ce que c'est que cette instruction 57 donc on a vu que ce n'était pas un saut, maintenant on essaie de décrypter si c'est euh, une instruction avec un adressage on a directement la valeur ou une adresse, en quel cas ce sera un adressage direct, ce qui est euh, le cas ici. Donc on saute du coup à la partie euh, du micro-programme, de contrôle, euh, c'est une forme de graphe de contrôle d'analyse d'interprétation des, des de instructions machines euh, qui continue à regarder si c'est euh, donc c'est l'adressage direct, mais ça peut être l'adressage direct pour un, un load ou un store. Euh, en l'état actuel, donc euh, il analyse, il voit que c'est un, un, effectivement un load ou un store. Puis là, il faut savoir si c'est l'un ou l'autre, donc il analyse euh, et il se trouve que c'est un, un load. Donc, comme c'est pas un store, c'est un load. Euh, et dans un load, donc il va euh, faire un adressage direct load ou hand direct. Donc, ça c'est. Euh, donc du coup il va euh, prendre l'adresse 10 qu'il a récupérée ici et par une indirection la mettre dans MA pour trouver voilà, ce qui était à l'adresse 10, c'était là la valeur 3. Et là on a fini. Quasiment, on n'a pas tout à fait fini. Pour l'instant le 3 il est euh, dans dans un registre intermédiaire, le registre MB, euh, on voudrait le mettre dans la, le registre A. Donc on fait encore quelques petites manip pour que ce 3 euh, arrive. Alors les petites manips, là je ne vais pas les décrire plus que ça, mais on, le numéro du registre dans lequel on... On veut le mettre, c'est le 7 euh, qui est contenu dans hier. Le hier, on l'a placé dans un registre MK1 qui permet, via une autre indirection, de désigner l'un des registres. Donc le registre 7 en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est le registre A qui va être désigné pour faire voilà, la réception de la valeur qui était dans MB. Et après, donc je ne sais pas combien de micro-instructions, mais on peut le, le, les compter. On a réussi à faire une instruction assembleur, qui était le load à varine. Donc on va la refaire en comptant le nombre d'instructions. Donc, alors ces deux micro-instructions-là, ça compte pas, c'est l'initialisation qui sont faites pour tous les, les, euh, toutes les instructions assembleur. Mais donc une instruction, deux, trois. 4, ça c'est juste pour récupérer le code de l'instruction assembleur qu'on veut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là on a vérifié que ce n'était pas un saut, parce que parmi les sauts il y en a qui n'ont pas besoin de paramètres, c'est le RTS hein, par exemple. Et euh, on a vu que ce n'était pas un saut et donc on a récupéré le, euh, euh, le paramètre supplémentaire qu'il y a dans toutes les autres instructions. Donc j'ai dit qu'on en était à 9, je crois. Oui, 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a récupéré la valeur. C'est 18, 19. 20, 21, 22, 23. On l'a stocké, la valeur, au bon endroit. 23. Et 24. Voilà, au bout de 24 instructions, on est revenu au point de départ où on va récupérer une nouvelle instruction. Donc dans mon programme, la seconde instruction, c'est une fois qu'on a appelé le registre euh, enfin la valeur in pour le mettre dans le registre A, on va partir au sous-programme. Donc, donc je vais dérouler la, la vingtaine d'instructions. Mais donc dans les vingtaines d'instructions, on va y avoir les premières instructions, c'est récupérer le code, à nouveau le code de l'instruction qu'on veut exécuter, c'est un C3, se rendre compte si c'est un saut ou pas, Alors là c'est un saut, parmi les sauts, voir si c'est le fameux RTS qui n'a pas besoin de paramètres ou un autre saut, donc là c'est pas le RTS, donc on récupère les paramètres supplémentaires, c'est-à-dire l'adresse de saut, et puis ce paramètre supplémentaire, euh, alors euh, donc là on a l'adresse euh, le 0.8 alors le 0.8 il est ici faut savoir ce qu'on veut en faire donc ça peut être une adresse absolue ou un décalage par rapport à l'adresse courante là c'est un, une adresse absolue donc on va d'abord savoir si on est dans un adresse euh, une instruction gsr qui adresse une besoin d'une adresse absolue c'est ce qui est en train d'être exécuté là donc, on fait de l'analyse d'instruction, c'est le cas. Alors, JSR, en fait, donc c'est l'appel d'une sous-routine avec sauvegarde dans la pile d'adresse de, de retour. Donc, là, on met dans la pile, alors la pile, ça fait partie des initialisations. Il y avait PC et SP qui euh, se, euh, étaient initialisés au départ. PC avec la valeur 0 pour commencer au début du programme et SP avec une valeur euh, FE pour dire que la pile commençait pratiquement en, en haut de la mémoire. On réserve un petit peu de place pour éventuellement des entrées-sorties. Euh, donc, on va empiler euh, l'adresse de retour. Donc, euh, l'adresse de retour pour l'instant, c'est celle qui est dans PC. Euh, donc, on la stocke au bon endroit. Et puis, on fait par un petit mécanisme euh, dans le, la deuxième. Euh, instruction, un deuxième octet d'instruction, on a l'adresse du saut en absolu, on, on va à cette adresse-là, donc PC doit devenir égal à 8 au bout d'un certain temps, ce qui va être assez vite, voilà, PC égal à 8, et puis donc on a fait une deuxième instruction, on peut continuer continuer donc c'est alors on saute du coup toutes les instructions d'assembleur ici hein, puisqu'on maintenant on pointe sur l'instruction 8 euh, qui est celle du micro du, du programme assembleur qui va faire les moins 2 alors le moins 2 a été traduit en FE, hein, c'est moins 2 en complément à 2, ça c'est euh, pas le plus important euh, donc on l'exécute, bon, ben, du coup c'est toujours pareil maintenant euh, on récupère l'instruction, donc c'est l'instruction qui est codé 07, on regarde si c'est un saut, ce n'est pas un saut, donc on récupère le paramètre supplémentaire qui là vaut moins 2, FE qui est mis dans, dans TEIR. Et puis on continue à regarder si euh, quel type d'adressage et quel type d'instruction on a en, à exécuter. Puis une fois qu'on a récupéré euh, donc, on fait alors euh, donc l'opération et on stocke le résultat. Donc c'était le 3 moins 2 ou plus moins 2 qui doit être stocké à, à la place du A. Alors on va devoir on va arriver à, à le voir quelque part. Euh, ici, voilà 3 moins 2, ça fait moins, ça fait 1. Puis on va continuer notre programme. Donc avec l'instruction suivante, qui regarde si c'est négatif, ça ne va pas être négatif. Bon ben Donc on regarde quelques instructions pour, regarder, pour récupérer l'instruction, pour voir si c'est un saut ou pas le, pas le bon saut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va avancer donc jusqu'à regarder si le saut marche ou pas. Si Donc on a une instruction euh, conditionnelle, elle peut s'exécuter ou pas, BRN. Donc c'est un branchement si euh, le résultat était négatif, alors négatif on le voit ici, donc là le résultat n'était pas négatif. Donc on ne va pas exécuter le saut vers l'adresse retour, on va euh, ignorer donc, le, le saut ici, on va continuer simplement avec l'adresse d'instruction euh, suivante qui a été calculée, c'est C0, C0C, en, enfin, en c'est l'instruction du, du euh, instruction assembleur BRC qui suit. Donc l'instruction assembleur bercé, il faut la récupérer. Regardez si c'est un saut ou pas. Oui, c'est un saut. Regardez si c'est un RTS ou pas. Non, c'est pas un RTS. Donc récupérer le paramètre, c'est-à-dire l'adresse euh, qui va suivre le saut éventuellement s'il est utilisé. Qui cette dans ce cas-là, en plus, c'est pas un une adresse absolue, c'est un déplacement. Ça, on va voir tout à l'heure. Euh, on le voit sous, parce que c'est euh, donc. Euh, euh, les valeurs 02, FA. Euh, FA, par exemple, c'est pas une adresse euh, dans les premières adresses. Et euh, si on saute à FA, ben, on aura une adresse absolue. Si par contre, si on saute pas à FA tout à l'heure, et si le BRC, alors, le BRC risque d'être exécuté parce que le C est égal à 1, euh, c'est qu'on on est dans un adressage relatif. Bon, donc on continue. Le, BRC, euh, le BR donc le branchement qu'on a à faire c'est ni un brz ni un brn donc qu'est ce qui reste à faire dans notre cette machine là c'est un brc donc euh, est ce qu'on va sauter est ce qu'on va pas sauter et oui on arrive à sauter et donc du coup on fait cette fois pc égale pc plus tir pc étant resté à la valeur euh, qu'il a au moment où il est exécuté à hein, 0e euh, donc c'est un auquel on rajoute euh, la valeur de tir donc tir fa le fa qui était codé qui était codé là donc euh, c'est ça fait du coup un adressage relatif l'un par rapport à l'autre donc pc euh, devient euh, 8 ce qui correspond à l'adresse de effectivement de Prog, proc, proc g donc on réexécute on va réexécuter proc g qui consiste à, à nouveau enlever 2 donc mais d'abord il faut récupérer l'instruction puis, vérifier si un saut s'en est pas un. Donc récupérer le paramètre de l'instruction. Ça c'est fait. Puis, donc c'est le FE qui est là. Puis, euh, regardez si FE dans l'instruction, c'est une instruction directe. C'est-à-dire, est-ce que c'est une adresse FE ou est-ce que c'est la valeur immédiate C'est la valeur immédiate ici. Puisque ce n'est pas direct, c'est immédiat et puis effectuer euh, effectivement l'opération, donc c'est A plus FE, alors euh, le fait que ce soit A, il faut le retrouver dans euh, l'instruction, c'est le numéro 7, registre 7, donc on, on passe via MK2 euh, 2 euh, qui vaut le registre 7, et puis euh, quand on est arrivé à la fin, on stocke la valeur. On fait le calcul. Je, pardon, j'ai pas vu le calcul se faire, mais il a dû se faire puisque la valeur de a est passée de 1 à moins 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Du coup, on a fini l'instruction première instruction de la procédure. On regarde si c'est négatif. Alors là, ça risque d'être négatif puisque ici c'est le cas, mais avant, donc il faut récupérer l'instruction de branchement vérifier si c'est un branchement, oui c'est un branchement, est-ce que c'est un RTS, non c'est pas un RTS, euh, donc comme c'est pas un RTS, on a besoin de l'adresse qui, qui suit, enfin on aura probablement au besoin de l'adresse qui suit euh, si on doit faire le saut, euh, donc on récupère l'adresse qui suit, enfin l'adresse euh, qui, enfin c'est pas une adresse euh, absolue, c'est une adresse relative, euh, on regarde dans quel type de branchement c'est BRZ non c'est BRN, oui c'est BRN. est-ce qu'il faut sauter ben là oui il faut sauter on fait le branchement relatif via... donc ce qui consiste à faire aller deux crans plus loin Alors, deux crans plus loin pas par rapport à BRN. Hein, c'est attention hein, par rapport à l'adresse courante de PC. pc en fait on le fait avancer au fur et à mesure euh, à chaque fois qu'on lit des choses on le fait euh, c'est il faut le faire explicitement hein, si on, si on regarde quand on fait euh, voilà ici euh, ops, loupé. quand on a fait des lectures, après on a fait PC égale PC plus 1 hein, pour, pour avancer euh, parce que probablement la prochaine fois on ne relirait pas la même adresse de PC donc euh, du coup euh, c'est par rapport à cette adresse là 0c qu'il faut faire plus 2 et donc 0c plus 2 on arrive bien à l'adresse RET. Alors, euh, RET, RET c'est l'instruction de retour qui, elle, n'a pas besoin de, de paramètres, parce que c'est retour à l'adresse qui est stockée dans la pile. Donc, mais il faut quand même récupérer cette instruction-là. Donc, on récupère cette instruction là de code 80. Alors, pardon, il est là pour l'instant, le code 80. Il faut le mettre, c'est plus propre de le mettre dans le registre instruction 80. Donc cette fois, c'est un saut. Est-ce que c'est pas RTS ben, si, c'est RTS. Euh, donc on dépile. Alors on va au bout de la pile, dans l'adresse FD, euh, récupérer l'adresse de retour. Est-ce que ça sera bien 04 Alors Si on regarde 04 04 04, euh, c'est effectivement le JSR était là, l'appel la, de la procédure. Donc retour de la procédure, ça sera au niveau du store l'adresse 04. Mais pour l'instant, simplement, on récupère et on met cette adresse 04 qu'on vient de récupérer dans PC. On a fini le RTS et ben on va exécuter la suite ce qui consiste à stocker alors pour l'instant donc à l'adresse de la sortie là, on a la valeur 00. Et ben il faut stocker donc d'abord récupérer l'instruction stocker qui est de code 77 et puis récupérer c'est pas un saut récupérer l'adresse à laquelle on veut stocker les choses, c'est l'adresse 11 en exa c'est la 17e octet puis à cette adresse 11 euh, faire donc décoder que c'est bien un store et faire un euh, une écriture alors pour l'instant on est toujours à 00 0 de la valeur donc là on a mis l'adresse dans les registres intermédiaires ma c'est l'adresse à laquelle on va écrire on veut écrire parce que c'est ici c'est le fil qui euh, dit écrire plutôt qu'autre chose, et puis on veut stocker la valeur ff, c'est le la valeur euh, du registre A, hein. 3-2-2, et au bout d'un certain temps, hop, va route, il faut effectivement euh, ff. Alors euh, le commentaire, hein, le, le, le code euh, du texte, lui, il ne, ne change pas, hein. ça c'est ce que moi j'ai écrit, et, et dans mon fichier ça ne, ne change pas. Par contre, en mémoire interne, euh, ça vaut ff, en mémoire exécutable. Après avoir fait le le, le store, eh ben on, on fait l'instruction suivante qui consiste à faire un saut sur lui-même. Donc un saut sur lui-même, c'est un saut à l'adresse de l'instruction 6. Bon, donc il faut d'abord récupérer le fait que c'est un saut, c'est 0. L'adresse, l'instruction à laquelle on va récupérer, c'est 6. Et puis effectivement effectuer le saut, donc le PC qui devient égal à 6. Et voilà, on a fini. On peut recommencer, cette fois indéfiniment. On récupère l'adresse 6 et on boucle à l'infini. Fin de la démo.